La consternation, il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Les chiffres sont tombés. On s'y attendait malheureusement pas. Premier tour, l'autre despote. <rire> Une évolution, je trouve, entre 4 et 6% de plus. L'écœurement, l'incompréhension, voire même autant, il y, eu, il y a dû avoir des trafics. C'est pas possible, Je n'arrive pas à le concevoir que Macron a arrive à faire un chiffre meilleur qu'il y a 5 ans, malgré une répression terrible, malgré une imprécarité qui a augmenté, malgré euh, plus de 4, 14 ou 15% de plus d'agressions en France, euh, le fait qu'il ait vendu Alstom, le fait qu'il y a eu euh, comment appelle, des trafics d'argent qu'il a fait avec Rothschild, euh, malgré euh, euh, qu'il ait tapé sur des gilets jaunes et tout, visiblement, il y a encore des gens qui font confiance à ce, ce tarif. Alors, soit les Français sont devenus complètement cinglés, sont devenus complètement marteaux, soit il y a eu des gros trafics, dans les, dans les dans... il a réussi à trafiquer les voit, il a réussi à faire quelque chose, parce que je ne peux pas concevoir que ce type-là puisse passer euh, comme ça au premier tour, avec euh, une évolution de plus 6%, 4 ou 6%, comme ça, par rapport à 2017, donc en 5 ans, avec un bilan aussi désastreux, foireux et fou qu'il a eu. Une chose qui m'a choqué également, c'est que... Euh, comme ils appellent ça, euh, Mélenchon arrive à se taper pratiquement dans les 23% alors que le type est d'extrême gauche et qu'il a un programme qui est complètement what the fuck, total et, et, et Zemmour qui a que 7% alors que le type il était il faisait plus de 100 000 euh, participations à ces, à ces meetings le type était vraiment euh, apprécié, il devait aider plein de monde les agriculteurs et tout il ne se tape que 7% c'est incompréhensible. C'est là des choses que je te dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pour ma part, je veux pas être comme ça s'appelle, je veux pas comme ça, être dans, dans, dans, dans la folie, mais je veux dire, mais pour moi, il y, a, il, y a, il y a des trafics, il y a des trafics de vote, il y a des trafics et c'est pas, pas possible. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a énormément de Français qui ont dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Le type ne peut pas se faire autant. Euh, il ne peut pas se faire autant euh, alors qu'il est détesté c'est l'un des, des personnes les plus détestées de France il a un bilan qui est complètement euh, foireux au possible et le type il a une évolution de 4 à 6% c'est juste pas possible c'est juste pas possible c est, c est, c est, ça tient pas debout Ça tient pas il y a quelque chose qui est pas normal vous pouvez dire vous trouvez tout après je vous dis que vous soutenez Zemmour pas on s'en fout au final mais le fait d'avoir voté pour ce type là c'est là que tu te dis Soit les Français sont devenus des gros charlots, des gros cons. De toute façon, vous n'avez qu'à voir en même temps quand, quand ils ont accepté de se faire vacciner. Rien que ça, déjà, ça m'a fait rigoler. Ils acceptent ça. Euh, sont, sont branchés. Alors, soit les Français sont des gros charlots, euh, et avec la mémoire très courte, des gros égoïstes en puissance qui ne pensent qu'à eux. Ils n'ont rien à foutre de la précarité qu'il y a en France. Soit il y a eu des trafics. C'est l'un ou l'autre. Mais je peux vous dire, moi, une chose. Et ça, je, je, on est tous, tous, tous, avec même d'autres youtubeurs, on en a parlé. Je peux vous dire moins une chose que s'il venait à repasser là, au, au second tour, Macron, il va, il va y aller all out. Le type, il va vraiment révéler vraiment son vrai visage. Il est capable de faire changer la constitution et au lieu de faire un mandat, d'en faire un troisième obligatoire, voire même au lieu de faire que cinq ans, de faire sept ans, de revenir à sept ans. Et ne, et ne rigolez pas, oh, c'est pas possible. Ce type est prêt à tout, il l'a montré. Ce type est un mafieux, ce type est un traficard. Il l'a assez montré, il trafique depuis des années, il a foutu une merde en France terrible. Ne vous croyez pas que ce type il va rester là, que se le cul posé à dire, oh, je vais faire juste mon petit mandat. On n'arrivera plus à s'en dépatouiller, on n'arrivera plus à le faire sortir. Et là, la répression en plus, elle va y aller, mais alors à gogo. Ça va être fini, hein, le, vos libertés. Hein. Déjà, les doses de vaccins, ça va y aller. Hein. Déjà, Véran l'a déjà annoncé. Ils vont refaire partir le coronavirus, soit disant qu'il était parti, mais il va revenir après les élections. Ça va être quatrième, cinquième, sixième dose. Vous allez avoir des doses tous les six mois. Si vous ne vous chopez pas des cancers ou des effets secondaires, chose qu'il y en a déjà, là. Hein. Déjà, il y a énormément d'effets secondaires et de, et, de, et de cancers et de gens qui ont des, des paralysies et tout. Là, dernièrement, j'ai rencontré une femme... Depuis qu'elle s'est fait vacciner, elle est tombée en dépression sévère, elle est sous antidépresseur, ça fait deux mois qu'elle n'arrive plus à dormir. Et une autre fille qui, qui, qui a 20 ans, qui s'est fait vacciner, elle a une paralysie totale des membres inférieurs et maintenant ça lui gagne les bras. Euh... Je peux vous dire moi une chose, c'est que vous allez la sentir passer, là les doses de vaccins, ça va y aller, vos, vos, ceux qui sont au RSA, il a dit que maintenant il va falloir travailler faire des, des travaux d'intérêt généraux pour l'obtenir, donc là ça va être fini ça aussi, euh, ceux qui sont en précarité, qui sont dans la merde, les APL et tout, il va les baisser encore plus, ce type là est pour les riches à mort, si vous n'êtes pas dans la case des riches, bien, vous, allez, vous allez vous en prendre plein la gueule, si déjà vous en êtes pris plein la gueule en 5 ans, là, il va, il va vous mettre le compte. Il va vous achever totalement. Ce type-là, on n'a rien à foutre. C'est euh, une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne sais plus comment, quoi penser. Là, je ne m'attendais vraiment pas qu'il passe. J'ai cru à la limite qu'il allait faire un petit, un petit score un peu minable. Ou se retrouver même au second tour, mais pas avec très peu de voix. Et euh, je crois que voilà, Zemmour allait se taper, par exemple, 25 ou 26%. Euh, ou même eux, 26%, qu'il allait se tapé au moins dans les 29% ou 30%, et que lui, il allait se taper dans les 23%, 22%, et qu'il allait voilà, juste être au second tour, et se faire massacre par, par Zemmour. Là, le mec, carrément, il est en tête. Donc, on est mal barré. On est vraiment, vraiment, vraiment mal barré. Moi, je pense que Zemmour a été l'idiot utile, malheureusement, si je peux employer ce terme, de l'élection. De Ils se sont servis de lui pour pouvoir... Euh, Effacer certaines choses pour ne pas montrer qu'il faisait ci ou qu'il faisait ça. Les journalistes ont bien bien soutenu Macron parce qu'ils ont dû bien recevoir du fric. qui se sont bien servis de Zemmour pour lui taper dessus. Comme ça, ça éclipsait complètement le bilan désastreux de Macron. Bolloré, le, la chaîne de Sinous, est une salope absolue parce qu'il a lâché Zemmour à deux semaines des élections, parce qu'en vérité, il faisait semblant de, de soutenir Zemmour parce qu'il avait un accord avec Macron, parce qu'il il voulait mettre un coup de pression à Macron, parce qu'il il voulait obtenir quelque chose en Afrique, dans un port, je ne sais plus quoi, pour être majoritaire. Et comme Macron lui a donné, parce qu'il est dans des affaires avec lui... Donc du coup, comme il, est, il, a, eu, il a eu ce qu'il voulait, donc du coup, il a lâché Zemmour à deux semaines des élections, et maintenant, il est pour Macron. C'est vraiment des enfoirés de la pire espèce, c'est vraiment de la mafia. Si vous croyez que, que les choses euh, se passaient de manière euh, claire et nette, vous, vous pouvez le mettre, vous mettre le doigt dans l'œil. Non, c'est une catastrophe absolue. Il y a un trafic, il y a une, une pourriture qui s'est installée dans le pays, c'est juste pas possible. Euh... Là, soit on fait front maintenant et on vote pour Marine Le Pen, peu importe le parti d'où vous venez, peu importe de l'horizon, là je m'adresse à tout le, monde, tout le monde. Là, il faut faire bloc pour voter contre Macron. On s'en fout que vous venez de Mélenchon, de, de, de, de Pécresse ou de qui vous voulez, il faut voter contre Macron. C'est plus de l'extrême droite, Marine Le Pen, c'est fini. Ça, c'était avec son père, ça, c'est fini. Maintenant, ça s'appelle le rassemblement national. Et Marine Le Pen est tellement mollassonne. C'est une molasse que c'est plus une centriste qu'autre chose maintenant. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'elle. vous inquiétez pas, elle fera rien du tout. Elle va rester dans l'Europe et tout. Et je veux dire, voilà. Et, au final, elle ne va rien faire de plus, elle ne va rien faire de moins. Elle va, mais mais euh, elle risque d'être aussi molle et, et mou que qu'a qu été Hollande. Donc, vous inquiétez pas pour ça, il n'y aura pas de souci. On ne vous touchera pas vos petits étrangers à la con et, et, et, vos, et votre argent sur votre compte. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que si, pas malheur, Macron y reste, ça va être vaccination à gogo avec effet, effet secondaire. Là, vous allez les avoir. Après, ça va être de la précarité de plus en plus de la sécurité qui va augmenter de plus en plus, parce que les gens qui vont se retrouver avec zéro à la fin du mois, ce qu'ils ont déjà, ne croyez pas qu'ils vont rester le cul posé sur la chaise et attendre de crever. Ils vont voler dans les maisons, ils vont voler dans les magasins, ça va être des agressions à gogo, ça va être la catastrophe, ça va être la folie. Je peux vous dire, moi. Donc c'est pour ça, hein. peu importe de l'horizon où vous venez, il faut faire bloc et voter contre Macron. Là, c'est une obligation, c'est une certitude, c'est une chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment... Euh, comment dirais-je il faut vraiment y penser à ça. Voilà. Même moi, je ne suis pas pour Marine Le Pen. Franchement, je la trouve molle. On dirait vraiment nulle. Euh, euh, mais voilà, le vote, le vote du dégoût, le vote du dépit, le vote, euh, comment on dit, que je suis obligé. J'ai voté pour elle pour, pour pouvoir dégager cette, cette femme, dégager ce type. Là, je, il est hors de question que je reste dans un pays où il y a, il y a, Marie, il y a euh, Macron encore pendant 5 ans. 5 ans, c'est super long. 5 ans, c'est la folie, je ne sais même pas si vous vous rendez compte de 5 ans, ce que c'est que 5 ans, 5 ans avec ce type, rémémorez-vous les 5 ans que vous avez eu, les 5 ans de privation de droit, les 5 ans de, hum, comment ça s'appelle, de, de catastrophe qu'il y a eu, ben imaginez-vous ça, 5 ans, mais en, encore plus. Parce que ce type, il va, il va même changer carrément la, la constitution, il va rester beaucoup plus, je le vois, ça va être un deuxième Poutine, ne croyez pas que ce type, il va, il va accepter de partir, de quitter le pouvoir, et, il va, et déjà, il a fait 1000 milliards, c'est hallucinant, 1000 milliards de dettes en 5 ans, imaginez-vous dans 5 ans de plus, la France va se retrouver avec vraiment, ben, on, va, on va se retrouver dans la merde, avec la banque-route, on va terminer comme la Grèce, on va être endetté, mais à un point que ça va être, le, ça va être le, un crack, un crack boursier carrément. On va, on va se retrouver vraiment dans la merde. Il y a ça. Euh, au, niveau de la, au niveau de la, précarité, les gens déjà sont dans une merde monstre noire et certains qui quand même plus rien à bouffer à la fin du mois. Ça va être fini ça va être fini, hein. Le, là, là ça va être la catastrophe, les gens vont aller voler dans les magasins, ils vont vous agresser dans la rue, ils n'auront plus rien à perdre, ils n'auront plus rien à perdre, ils sont en train de, déjà dans la merde, donc ça va aller à mort, il y aura encore plus d'étrangers, déjà, il en a fait rentrer 2 millions en 5 ans, il y en aura 2 millions de plus, euh, je ne vous dis pas les viols, les agressions, si vous êtes des femmes, là. je vous ai fait enterrer en à même plus sortir à partir de, de 16h, si vous vous à rester chez vous, donc ça, ça, ça, va, être, ça, voilà, ça va être la folie, hein. ça plus euh... Il va, il, va, il va continuer à vendre nos entreprises à, à, au, au plus offrant, on va, on va être des vrais mendiants, des vrais, des vrais mendiants, donc c'est pour ça, hein. là il faut vraiment tous, tous, tous, tous, tous, ce, comment dirais-je, faire front, même si vous votez pour Mélenchon, même si vous avez voté pour Mélenchon, même si vous êtes de l'extrême gauche, je sais que, que, que voter Marine Le Pen c'est pas votre truc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut voter là. Il faut voter pour pour faire dégager Macron. C'est le le c'est obligé. Comme je vous dis, c'est même plus de, plus de l'extrême droite. C'est fini. Hein. Elle est plus du tout de Plus du tout. Ça c'était son père. Donc. Ouais. Excusez-moi. J'ai une petite coupure. Je reprends. Euh, donc parce qu'on sonne à ma porte. Donc euh, le, le truc c'est que voilà là maintenant euh, même si vous n'êtes pas pour Marine Le Pen, même si ça vous dit rien, vous dites ouais machin comme ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. quand je vous dis, Marine Le Pen, c'est devenu c'est devenu une merde. Elle est plus molle qu'elle, il n'y a rien. Ah, elle ne vous inquiétez pas. <rire> C'est plus du tout comme avant. Donc même moi, je vote par dépit. Ce n'est pas, pas du tout mon truc, Marielle. moi, cette femme, ce n'est pas du tout mon truc. Mais, comme je vous dis, entre, entre euh, elle et Macron, mais putain, il mais n'y a, a même pas besoin de se poser de questions. Là, il faut voter directement pour, pour Marine Le Pen. Là, il faut vous... vous, il faut vous Concertez avec vous-même. Commencez pas à écouter l'un et l'autre. Commencez pas à écouter ces journalistes, c'est vendus, c'est des vendus de Macron. Ne commencez pas à écouter tout ça. Rentrez dans vous, rentrez en vous-même et faites le point. Et regardez bien ce qu'on a passé comme marasme en cinq ans. Regardez bien dans quel état est la France. Regardez bien que bientôt, là, très bientôt, pas, vous ne croyez pas que ça va durer cinq ans plus. Hein. Là, euh, vu qu'on est vraiment dans le maras, les économistes ont déjà sonné, tiré la sonnette d'alarme, on ne s'en sortira pas, on ne pourra pas faire 5 ans de plus comme ça. Ils ont dit, on a fait 1000 milliards de dettes, vous vous rendez compte 1000 milliards de dettes. Rien qu'aucun de Macron, il va recommencer encore, parce qu'il sait faire que ça, c'est abruti. Vous allez voir dans quelle merde on va se retrouver. Alors, écoutez-moi bien, soyez intelligents, ne soyez pas des mulets à écouter BFM TV et tout ça. Et là, il faut faire front et voter Marine Le Pen. Tout est bon. Dupont-Aignan a déjà dit qu'il allait voter pour elle. Il a donné les ordres. Euh, Philippot, pareil. Eric Ciotti, pareil. Et, euh, Eric Zemmour, la même chose. Tout le monde fait front, tout le monde fait bloc pour pouvoir faire dégager euh, euh, Macron. Même des gens de chez Mélenchon, j'ai entendu dans la rue, ils ont fait des micro-trottoirs, ils ont, ils ont interviewé des gens, ils ont dit qu'ils ne sont pas du tout à voter pour Marine Le Pen, mais pour vous faire dégager Macron, ils sont prêts à tout. Là, il faut, il faut, il, il faut pas que vous absteniez. Il y a eu trop d'abstentions. Il y a eu trop de gens qui se sont abstenus. Et c'est à cause de ça que cet abruti, il est passé. Il y a eu énormément d'abstentions. Je crois qu'il y a eu 27% ou 30% d'abstentions, un truc comme ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, il faut absolument, absolument que vous, que vous ayez voté. Là, il faut absolument que ce type, il dégage. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter que ce type, il repasse 5 ans. Ça serait une catastrophe phénoménale absolue. On va souffrir, tous, tous, tous. Croyez pas que vous serez à l'abri. Vous allez dire, oh, je suis à l'abri, je ne serai pas touché. Si, si, tu vas être touché parce qu'il va, va te faire chier pour les vaccinations et tout ça. Et tu vas trinquer. Et tu vas trinquer. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ce type y dégage. Il ne faut pas que ce type y reste au pouvoir 5 ans de plus. Si vous tolérez ça, vous êtes, un, vous, êtes un, vous êtes un vendu, vous êtes un taré, vous êtes un type qui a pu, il irrécupérable pour la société. Il faut absolument que ce type dégage. Ça c'est une chose absolue, si pas malheur, il venait à repasser, on est foutu, on est foutu. Et là vos libertés, et là il a vraiment montré son vrai visage. Là je vais vous dire moi que lui, vous ne le sortez plus du pouvoir, c'est fini. Et il va vous faire tranquille, il va vous faire souffrir pendant 5 ans. Vous n'allez pas être tranquille, ça allez dire, oh c'est bon, ça va bien se passer, <coughs> pardon. Non, non, non, tu vas trinque, mon pote. Tous les, tous les soignants et tout ça, qui ont perdu leur travail, qui se retrouvent sans rien. Là vous allez, vous allez comprendre encore avec lui. Et euh, il, manquait, il manquait des places dans les hôpitaux, il manquait des soignants, tout ça. Avec Macron, vous avez vu, il n'y a rien du tout. Et ça va continuer à être comme ça. Que vous soyez agriculteur, que vous soyez enseignant, tout ça. Vous avez vu la merde dans quoi vous vivez. Quand vous êtes dans les quartiers où il y a une violence terrible, une insécurité totale, c'est grâce à lui. Ce n'est pas, pas un autre candidat, c'est grâce à lui. Donc, je terminerai juste dessus comme ça. Réfléchissez bien deux fois. Réfléchissez bien deux fois, peu importe de, de quel mouvement vous venez, peu importe de quel horizon vous êtes. Réfléchissez bien. Regardez la merde que vous êtes, dans, quel, dans quelle merde on vit. Regardez le pays, dans quel état il est. Et, et réfléchissez bien. Vous voulez encore ce type pendant cinq ans Vous le supportez, vous le tapez encore pendant cinq ans Ou il suffit simplement de voter Marine Le Pen pour le faire dégager de toute façon qu'on vous dit, Marine Le Pen ne croyait pas qu faire quoi que ce soit, elle ne va rien faire de plus. Mais, elle fera rien de moins. Elle fera toujours mieux que lui. Parce qu'on est tellement en bas dans la cave... Elle peut faire toujours, elle peut faire que mieux. Et d'un et de deux, c'est plus l'extrême droite. Parce que certains ont peur de l'extrême droite, mais c'est pas l'extrême droite. Elle est rien du tout, maintenant. Clairement, c'est une centriste. Et écoutez son programme, ça mourir de rire. Elle veut rester dans l'Europe et tout. Donc, euh, au final, elle se rapproche plus du, de quelqu'un de la droite ou même du centre que, que de l'extrême droite. Hein. Je peux vous dire, non. Donc là, moi, je vais voter pour Marine Le Pen. Et j'appelle les gens à voter pour Marine Le Pen. Voilà. Il faut absolument, absolument, absolument qu'elle dégage. Ça sera mon mot de la fin. Soyez pas un imbécile, soyez pas un mouton, soyez pas lobotomisé. Et votez pour Marine Le Pen. Soyez pas comme certains que je connais qui disent « Ouais, mais il n'y a que Macron et je vais pas voter pour Marine Le Pen. » Non, il n'y a pas que Macron, il y a Marine Le Pen justement. Tu as l'alternative. Tu peux te débarrasser de ce bâtard. Tu peux se débarrasser de ce fantoche, de ce despote. Tu peux voter. Ne dis pas il n'y a pas d'autre alternative. Il y en a une alternative, il y a Marine Le Pen, pour une fois. Et si tu ne veux pas être vacciné, parce que moi je ne le suis pas, et je ne le saurai jamais. Parce que je ne vais pas me faire injecter du poison pour faire plaisir à ce bâtard. Ou si tu comptes arrêter et ne plus vouloir te faire vacciner, comme je connais des milliers de personnes qui ne veulent plus, plus du tout. Ils ne veulent plus du tout. Euh, parmi mes abonnés et tout, il y en a plein qui me le disent ils ne veulent plus être vaccinés. Ils en ont marre. Ben c'est maintenant qu'il faut agir. Maintenant, si tu veux retrouver une vie décente, pouvoir avoir du travail de nouveau, si tu pouvais, parce que là, il t'empêche d'avoir du travail à cause de la vaccination, si tu veux pouvoir vivre normalement, si tu veux, euh, comme ça s'appelle, euh, ne plus stresser comme ça, c'est maintenant qu'il faut agir. Là, dans 15 jours, là, ça sera le 24, il faut se débarrasser de ce, de ce chien galeux. Sinon, je vous dis, ça va être la folie, ça va être la folie, la France. On n'arrivera plus jamais à s'en débarrasser. Il est même capable de changer la Constitution. Et ne croyez pas, ne rigolez pas, dire oh, « c'est pas possible. » C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez ce qu'il a fait pour, euh, pour la vaccination et tout. Il a, il, a, il, a, il a privé les gens de travail, il a privé les gens de leurs droits et qu'il a obligé de force à faire vacciner les gens. Vous croyez qu'il ne peut pas Bien sûr qu'il peut. Il peut tout faire. Parce que tous les députés, tout le, monde, tout, tout le monde est pour lui. Tout le monde le soutient maintenant. Il a vendu, il a acheté, tout le monde il a acheté. Maintenant, c'est la seule solution qui lui reste, c'est ça. C'est pour ça, ne vous abstenez pas. Ne croyez pas que vous allez dire, oui, je vais lui faire un... Je vais l'emmerder, je vais pas aller voter. Non, tu l'emmerdes pas, mon petit père. Parce que si toi, tu vas pas voter, c'est partisan à lui. Lui, eux, ils vont voter. Et c'est comme ça qu'il a aussi au premier tour, là, à se qualifier. Parce que les gens, comme ils se sont abstenus de manière record par rapport à il y a 5 ans, eh bien, ils ont fait son jeu. Quand vous votez pas, vous faites ce... son jeu à lui. Vous le, vous le... Vous le baisez pas, en vérité. C'est à vous que vous, vous tirez une balle dans le pied. Donc, croyez pas des imbéciles soyez pas des, des mulets comme ça à dire « Ouais, en vérité, je vais l'avoir, je ne vais pas aller voter. » Non, non. C'est à toi que tu te tires une mon pied quand tu fais ça. Parce que lui, ses partisans à lui, lui, ils vont voter. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se faire, 29, à se faire 27%. Et c'est pour ça qu'il a, il a augmenté. Enfin, Ce n'est pas parce que les gens le soutiennent le plus, c'est parce que les gens ne sont pas allés voter. Et ses partisans à lui, oui. Donc c'est pour ça, ne soyez pas bêtes Allez voter dimanche prochain, enfin c'est le 24, Voter pour Marine Le Pen, même si vous ne l'aimez pas, même si vous n'avez aucune affinité avec elle, je ne vous dis pas d'aller avoir une affinité avec elle ou d'adhérer à, à son parti, on s'en fout, c'est pour faire dégager Macron. Là, c'est le vote de la raison. Le vote pour le faire dégager. Le vote pour se débarrasser de ce chien galeux. C'est tout. Ça n'a aucune autre alternative que ça. C'est un vote utile, on appelle ça. Là, c'est le vote de. Je sais de désespérer, de, à la dégoûter, ce que tu veux, mais il faut se faire violence en soi-même, et dire il faut dégager ce type, il est impensable de le garder une fois de plus. Cinq ans plus, c'est impossible. Surtout avec les, les, les, les mesures liberticides qu'il va faire. Je compte sur vous. La France compte sur vous. Je vous remercie d'avance. Ciao.